Si tu pouvais changer les médias français, qu'est-ce que tu ferais Oui, je, pour la télé, euh, je pense que je changerais la, les publicités, <rire> peut-être même éliminer, j'éliminerais toutes les publicités pour qu'il euh, y ait plus de temps consacré aux émissions. Euh, ra, je rajouterais des émissions artistiques, euh, soit de musique classique, soit d'autres formes d'art. J'éliminerai les émissions de télé-réalité et je rajouterai peut-être des émissions ou des chaînes même euh, régionales. Bon, ça existe déjà, mais euh, j'augmenterai peut-être plus le nombre d'émissions pour représenter toutes les régions françaises. Euh, ce qu'on y fait et puis euh, les traditions également. Euh, C'est ce que je ferai avec la télé.